Au départ, c'est vraiment un constat avec l'équipe en maçonnerie et briquetage. Euh, on a remarqué que les élèves étaient beaucoup absents, étaient en retard, ne euh, nous disaient pas leurs raison des absences. Donc, ça a été vraiment le premier constat. On se disait « mais qu'est-ce qui fait que nos élèves ne sont pas engagés? » Donc, on va essayer de trouver une stratégie, puis on a décidé de mettre en place un, tut un tutorat plus structuré, plus formel.